Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice qui s'appelle l'exercice du serveur. J'utilise beaucoup chez les jeunes en échauffement. Donc quand je l'utilise en groupe, c'est sans matériel. C'est un exercice qui va inciter les sportifs à prendre conscience de l'ancrage qu'ils ont avec le sol et de mobiliser toute la colonne et tout le corps. Donc c'est un prétexte en fait à, à l'échauffement et à, à avoir de bons repères au niveau de son schéma corporel et puis de la disposition dans, dans l'espace. Le principe de cet exercice est de euh, faire comme si on était un serveur, un serveur qui euh, tient un plateau, et euh, la consigne est de passer le plateau sous le bras et de le passer au-dessus de la tête, et tout ça sans faire tomber son plateau. Je le fais régulièrement sans aucun matériel, mais aujourd'hui, euh, pour l'exercice, et cette fois-ci, on va utiliser du matériel. Donc Pour le faire, le matériel euh, euh, indispensable, c'est un plateau et un verre, un verre en plastique, je précise. Plusieurs niveaux pour ce défi. Il va y avoir un niveau débutant, donc le niveau débutant, il va se contenter d'avoir le plateau pour exécuter l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure et un niveau expert. donc L'expert va poser le verre sur le plateau. Le but du jeu va être de passer ce plateau et ce verre sous le bras de le passer au-dessus de la tête et de revenir, et tout ça sans faire tomber ce que le serveur a dans sa main. Et bien, il va y avoir différentes modalités pour exécuter cet exercice, euh, sur les deux pieds ou uniquement sur un seul pied. Euh, le défi, ça va être de valider le niveau le plus haut possible, sachant qu'il y a un niveau expert plus, qui va être niveau expert plus fermez les yeux. Voilà. Donc on va passer sur le terrain pour voir ce que ça donne en image. Une fois que l'exercice est maîtrisé, on se rend compte que souvent on choisit une main ou un pied d'appui et l'idée c'est de changer cette main, on a le plateau, prendre l'autre main et aussi changer le pied d'appui si on fait la modalité sur un seul pied et de croiser, de faire euh, main droite en appui sur le pied droit, main droite en appui sur le pied gauche, main gauche en appui sur le pied gauche, main gauche en appui sur le pied droit et pareil en multipliant les, les contraintes, euh, yeux fermés, instabilité et euh, tout ce qui peut vous passer par la tête. Euh, on a Romain Desgranges qui nous a proposé un niveau expert plus avec, euh, au lieu de fermer les yeux, faire euh, une modalité avec euh, de l'instabilité et euh, donc euh, l'exercice sur un pied sur euh, un Swiss Ball. Donc Fanny qui nous a présenté l'exercice expert plus plus en multipliant le nombre de verres et la taille du plateau pour euh, rendre l'exercice encore plus difficile. Il peut être aussi inclus dans des sessions de préparation physique et ça peut être aussi l'occasion de voir des, des pistes de travail pour le sportif. On peut cumuler les, les contraintes pour pousser le sportif là où il n'a pas l'habitude d'aller et de voir s'il n'y a pas des pistes de, de travail à, à mettre en place.